bonjour, bienvenue à tous, Alors on va vérifier euh, si les réglages fonctionnent correctement et si on passe bien à l'antenne, euh, apparemment ça a l'air correct, vérification sur le site de Youtube, une vêtine si vous nous entendez clair et net, Alors, je ne suis même plus sur le navigateur, je dois aller parce que maintenant... Euh, non, c'est pas ça. Euh, pas. Je sais plus. <rire> je suis perdu. Au oh, score. Là, il y a quoi Non. Là, il y a quoi Non. Euh... Euh, et là, il y a quoi Bon, il y a ça. Bon, bah, on va faire avec. Je voyais oui, que j'avais ouvert un onglet. Voir, euh... Ouais, Si vous faut vérifier si ça passe bien. Quand ouais. bon, j'ouvre un onglet, ça, j'en mets plus. Voilà. Donc, oui, ça a l'air d'être en direct. Ouais. Ok, c'est bon. C'est bon? Ouais. Euh, bon, je vais pouvoir surveiller le chat en même temps, du coup. Euh, voilà. Alors, où en était-on resté? Où en étions-nous? Alors, on avait euh, avais eu le, le souhait de, de parler de ton parcours, voilà, bon. de, de faire part de ton itinéraire. Et euh, en fait, j'ai pas la fin de la vidéo donc euh, t'as pas vu est-ce que t'en es, es arrivé après le bac euh, en fait, dans voilà, cette école où euh, le prof avait dit si vous êtes là pour remplir une mission ça va pas être possible voilà, euh, donc t'étais pas en conformité avec le cursus que t'avais non fait parce dit, que j'avais vraiment une vocation pour ça <coughs> et donc t'avais décidé de partir c'est ça j'ai quitté l'UT ouais, j'ai hum. quitté l'UT euh, après la fin du premier trimestre ou semestre je sais plus comment c'était organisé à l'époque mais j'ai quitté et euh, je suis allé régulièrement les voir quand même pour leur expliquer parce qu'ils me demandaient en fait de, ils me demandaient de donner des rendez-vous pour aller les voir, donc j'allais les voir, ils essaient de m'argumenter pour que je reste dans, dans, le, dans la classe, et, euh, et moi en fait à cette époque-là je commençais à lire les auras, donc euh, du coup euh, je savais qu'il y avait quelque chose derrière, j'en étais intimement convaincu, et euh, et ça, c'était pas comme je l'expliquais dans la dernière vidéo, que je me suis mis à étudier le rituel d'auto-initiation à la Rose-Croix, à la haute magie de la Rose-Croix. J'ai appris quelques rituels de protection, un peu de géomancie, et des choses comme ça. Et c'est là où j'ai fait un tirage de tarot. C'était le tarot de Jiménez, le, le, le peintre de, de la caste des Métabarons, une super BD connue de tous par le monde. Un latino-américain qui s'appelle Juan Jiménez. Euh, et cette carte était vraiment euh, affreuse, horrible, euh, terrifiante. Euh, mélange SF à la alien avec quelque chose de très malsain, de très. Euh, Donc, tu parles du jeu ou du carte que tu as tiré de, La carte que j'ai tirée. Ma question était qui suis-je mmh. Arkham 15. Paf Genre, je suis le diable, quoi. C'est quoi l'histoire Je ne comprenais pas. Je savais pas interpréter le tarot à l'époque. Tu peux tomber sur le 15 pour d'autres raisons. Hein. Tu es simplement dans une personne dans une période passionnelle, tu peux tirer le 15 euh, facilement. Ou alors s'il y a un problème d'attachement avec une personne qui, qui pose problème, ça aussi ça peut être un, un, une occasion de voir tirer l'arcane 15. Mais quoi qu'il en soit, j'ai tiré l'arcane 15 et euh, le fait que ça réponde à mes, à mes questions de cette façon-là, ça m'a fait un tel effet que j'ai fait immédiatement sous-joude. Je me suis couché, euh, le front contre le sol, comme j'avais vu faire quand j'étais tout petit. Mais euh, je me souvenais même pas. Je l'ai fait naturellement, en fait, je l'ai fait par par imploration, parce que j'avais peur. J'étais pris d'une énorme crise d'angoisse. Et j'avais une vision où je me voyais avec les yeux enflammés. Euh, donc, je me suis emmené en, en sous-joude. Et là, j'ai ressenti une vague de lumière, comme une sorte de... de c'est comme, comme de l'éther, quelque chose de lumineux mmh. qui, qui traversait, qui descendait la, sur, une, sur moi à la fois comme une douche et en même temps comme, comme des plumes. Et euh, c'était une aura, c'était une pure aura de lumière. Il n'y avait pas de corps physique. Mais yes. elle, elle, elle m'a enveloppé et elle m'a rassuré. Je me suis assis, j'allais mieux, j'arrêtais de pleurer et j'ai senti que j'étais connecté. Je ne ferai pas de commentaires. Hein. Tu, ouais. tu sais que je peux avoir aussi euh, des opinions différentes sur ce genre de phénomène, notamment l'autosuggestion. Je n'irai pas plus loin puisque c'est ton itinéraire. C'est mon, mon itinéraire. Euh, par la suite, euh, salut euh, Frédéric Kakela Sniper. Par la suite, donc, comme je disais, ben, euh, cette vocation, il fallait bien que j'en fasse quelque chose. Et j'en faisais absolument rien. Après la rupture que j'avais eue avec une femme qui vivait près de Paris, euh, du côté d'Argenteuil, euh, je ne dirais pas où, Et eh bien, euh, ça, a été, euh, ça a été rude. J'ai cherché, en fait, à, à reconsolider ma vie euh, autour d'une activité euh, amoureuse. Et, en fait, euh, les personnes avec qui j'étais, bon, tout ce, ce qu'ils ont eu à me proposer, c'est euh, « Pourquoi tu ne deviendrais pas escorte T'as as une belle gueule, etc. Tu vois » J'ai fait euh, « ah, Je te jure » j'ai fait euh, non jamais moi ce que je veux c'est connaître l'amour véritable ouais mais enfin tu sais très bien dans tous les couples et tout il y a des intérêts machin enfin, bref ils étaient dans cette mentalité là ils essaient de me placer parce que visiblement euh, je sais bien euh, c'était sur une scène à Paris qui s'appelle le Scorpion je crois un truc comme ça qui est plutôt orienté gay pride et compagnie quoi bref euh, donc euh, donc j'ai dit non et, euh, et à la suite de ça, bon, il y a des soirées qui se sont enchaînées. Au bout d'un moment, je partais en soirée tout seul. Je rencontrais les gens dans le bar, les furieux, à Paris. Et puis, euh, ça se faisait comme ça. Je discutais, dès qu'il y en avait qui parlaient jeux de rôle, on parlait jeux de rôle ensemble, parce qu'on avait partagé des expériences. Euh, je, je les interrogeais sur le satanisme, le luciférianisme, parce que je ne comprenais pas ce que c'était, ce que ça voulait dire. Et plus ils m'en parlaient, moins je comprenais. Euh, donc au bout d'un moment je me suis retrouvé assez isolé dans, dans mon délire et surtout ma carte bleue a été avalée parce que j'ai claqué tout le pognon que j'avais donc euh, j'ai demandé de l'aide à, à, à mon ex évidemment elle, elle me dit ouais, es fou quoi je vais pas te venir en aide en plus ai, après j'ai demandé à mes parents et mes parents ils ont dit écoute tu te débrouilles donc j'allais au travail et j'avais pas de quoi manger à midi J'étais pris par la faim. J'ai eu un collègue une fois qui m'a offert le déjeuner. Et il m'a dit, si je te préviens, c'est la, de la dernière fois que, que ça se produit. Hein. Bon, bah, si je peux plus manger un petit, je peux plus travailler. Donc, qu'est-ce que j'ai fait bah, J'ai démissionné. J'ai pris euh, mon baluchon, ma Bible, et je suis parti sur les routes. Parce qu'on était en 2002. Il y avait la montée du FN au second tour euh, c'était le, hein, le, le père Le Pen, euh, Jean-Marie Le Borgne, euh, et lui, euh, si tu veux, il est en train de monter pour passer au second tour. On le voyait euh, plutôt favori pour le second tour à ce moment-là. En plus de ça, j'avais plus rien à perdre, sauf la maison, mais je ne pouvais pas la prendre, l'exiger à mes parents. Mon frère aurait dit non à ce moment-là. Donc, je prends mon baluchon, je me barre et je fais les routes de France en les trains, par-ci, par-là. J'ai visité pas mal de villes intéressantes, notamment Marseille, euh, Barcelone, euh, Rosenheim, euh, Genève, euh, euh, beaucoup d'endroits. Et j'ai rencontré euh, toutes sortes de gens qui allaient des babacous aux islamistes, aux radicaux. Comme j'ai raconté dans la dernière vidéo, euh, la première fois que j'ai discuté religion, comme ça, dans un quartier... Dans le sud, du côté de Cannes, Nispa, nice, donc ces là euh, Je ne connaissais pas la prière musulmane, en fait. Je ne la connaissais pas, comment on la faisait. J'ai été donc invité à me mettre derrière les prières pour regarder. Et, euh, et quand, euh, quand est venu, en fait, euh, le moment de, de, de faire les, les mouvements, moi j'étais j'étais je suis resté debout j'ai pas compris euh, leur mouvement de s'abaisser et tout et comment ils se sont agenouillés comment ils se, se sont positionnés à la tête et tout le front et moi je me suis étalé de tout mon de toute ma longueur comme euh, le Sphinx ça allait pas avant. Euh, c'est leur bleu ça va être leur bleu ça va pas tarder euh, et euh, et si ça, ça ne suffisait pas. Euh, donc évidemment, ils m'ont laissé assister aux, aux discussions qu'ils avaient après en petits groupes. Il y avait un, un, un leader qui parlait, et puis genre, un jeune, jeune prof de taekwondo en même temps que Imam, tu vois, très bizarre. Et, euh, et il, parlait à, il, il parlait à des gens, et il y avait des gens qui traduisaient en français dans des groupes euh, qui ne parlaient pas arabe. Donc Je me suis mis dans un de plat, j'ai entendu deux, trois trucs. Euh, je, je, ça ça m'échappait complètement. Il me manquait la culture, je ne connaissais pas du tout. Donc du coup, quand j'ai continué mon voyage, je me suis rendu vers Annecy, après être passer par GAP, euh, où j'ai pris contact avec euh, une euh, girl que j'avais rencontrée sur un site de rencontre, qui habitait Annecy, et je comptais aller euh, qu'elle m'héberge quelques jours. Pour après partir euh, j'arrive alors c'est vraiment une histoire formidable j'arrive euh, j'arrive à, à annecy grâce à un type que j'ai rencontré dans une gare qui m'emmène plus près euh, en voiture euh, genre le mec euh, tu vois euh, soit suisse soit euh, comment ça s'appelle au nord c'est la savoyard et, euh, et lui, une gros fumeur de joints et tout genre. détendu, détendu grave. Genre, euh, je me suis dit, mais soit ce mec est le plus baba cool qui, qui existe sur cette planète, soit euh, c'est une secte. Parce qu'il a sa communauté, là, je sais pas quoi. Je comprenais pas. Ça doit être une communauté autogérée en fait. Mmh. Ça existait déjà à l'époque. Et, euh, et donc, je me suis dit, bon, bref. M'a déposé à l'entrée d'anti. J'ai marché. C'est là que j'ai commencé à déconner. Je me suis fait repérer en train de faire le con par les pompiers qui m'ont emmené à l'hôpital. Ils m'ont mis sous le neuroleptique. Je ne savais plus où j'étais, je ne comprenais plus rien. J'étais à la masse, je voyais flou, je, je perdais totalement euh, l'essence. J'étais complètement dérouté. Et m'est venue l'idée d'un pieux mensonge pour m'en sortir. C'est de dire euh, qu'il y avait un membre de ma famille qui m'attendait juste au pied de, de, de, de l'hôpital. Extérieure. Alors comme euh, il n'y avait pas eu autant de protocoles euh, qu'aujourd'hui, euh, ils m'ont autorisé à descendre, sortir de l'hôpital. J'en profite pour me battre. <rire> Et puis, comme à GAP, j'avais pu euh, trouver un truc à mettre, un, un, un, un cyber. Oui, un centre où tu pouvais connecter. Euh, Internet. Euh, un cyber Cyber quelque chose, oui. Ouais. Euh, du coup, j'avais pu prendre rendez-vous avec elle. Et en sortant de l'hôpital, donc j'ai pu euh, la rencontrer à l'endroit et, au, et au, à la date prévue. Euh, c'est un moment qu'on s'entendait bien, qu'on discutait bien et tout. Euh, et donc elle m'héberge. Moi, de la journée, je ne fais pas grand-chose. à un moment donné, je vais, euh, je vais quand même à la librairie de la FNAC en me disant « je n'ai pas de pognon, mais ce n'est pas grave, personne ne va s'en rendre compte, c'est un tout petit livret ». Donc j'ai volé un Coran dans, dans une FNAC. Ouais, il y a prescription, hein, c'était en 2002 J'ai volé un Coran et j'ai commencé à étudier. J'ai commencé à discuter avec d'autres personnes qui étaient autour qui me mais c'est le Coran que tu es en train de lire là. Bah ouais. Mais euh, t'es musulman ou euh, euh, non. Mais pourquoi. Euh, alors, la discussion a commencé comme ça, puis euh, finalement je leur ai dit.. Euh, euh, j'ai pas l'intention de rejoindre une communauté. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la spiritualité individuelle. Eux m'ont répondu, oui, mais nous, on aimerait bien t'avoir comme frère. Euh, salut, ordinateur, Maya. Ouais, mer merci, merci d'être là. Euh, donc, ils m'ont répondu, oui, mais nous, on aimerait bien t'avoir comme frère. Ça me paraissait super bienveillant, mais j'y connaissais toujours rien. Je fais, bon, allez, je saute le pas. Et puis au pire, j'en sortirai si ça ne me plaît pas. Tu parles, si j'avais su. Bref. En tout cas, Dieu merci, on est en France. Euh, donc, euh, j'ai commencé à euh, pratiquer à Annecy euh, le rituel. On m'a appris les ablutions, on m'a appris la prière. J'ai commencé à savoir comment faire pour faire les différentes postures de la raquette euh, et donc de, de, de la prière, de la salade. peut-être me mettre là pour que tu, sois, ouais. que tu aies un regard plus. Euh, non, mais c'est. De face, parce que là, tu as toujours ah, un oui. visage de... De, de, de profil. Là, ça va Ouais, je pense. D'accord. Ah, ça va. Euh, alors, du coup, j'apprends toutes ces prières et je m'aperçois que dans leur délire, il y a, enfin pas dans leur délire, dans leur religion, mais dans leur euh, trip religieux, il y a un personnage super important qui est euh, Shaitan, Satan. Et que tout tourne autour de l'idée que Satan euh, fait ce qu'il veut sur Terre, jusqu'à ce que le délai soit terminé. Le délai a été fixé par Dieu. Euh... D'un existentialisme forcené et dans la volonté de réaliser mon projet, j'ai expliqué la dernière fois qui consistait à dire puisque personne ne veut jouer la, le je rôle du Christ, ben je, je prends le job, je m'y engage. Euh, j'ai pris l'horloge de, de la mosquée et je l'ai foutu en boule, je l'ai écrasé, foutu en boule et posé sur les marches, la première marche de. de du, du, de l'estrade de, de, de lui-même les gens m'ont surpris c'était en pleine nuit hein, C'était après la prière de la nuit après hein. les gens m'ont surpris ont dit qu'est-ce que tu as fait là qu'est-ce que tu as fait là ils étaient, ils étaient fous d'orage, ils m'ont foutu dehors et en fait quand, quand j'ai juste le temps de leur dire le délai est terminé alors euh, suite à quoi euh, bon Forcément, remettre les pieds dans la mosquée d'Annecy, c'était pas tellement possible. Mais euh, tu étais dans ce qu'on appelle un délire de mission. Oui. Mm. Ce, ce chemin initiatique était en même temps un, un chemin de perdition. Mais pas totalement. Il y avait une violence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai fini par euh, comprendre leur fonctionnement. Ça a mis du temps. Il y a eu une acculturation. Euh, quand je suis rentré après, euh, après mon voyage... Euh, qui s'est terminé à Barcelone. Quand je suis rentré, euh, je suis d'abord passé par Perpignan, Narbonne. Narbonne, je suis retourné à mon point de départ euh, à la frontière euh, avec l'Espagne. Et là, j'ai fait, bon, on va, on va le faire à la cool. On va rester dans ce tosto. Et puis, euh, on va prendre l'ambulance prévue et je serai rapatrié. J'arrive dans le 78, là, mon département. On m'installe dans un hôpital pour des cas quand même assez graves. Euh, qui n'est pas des conditions terribles, hein, franchement ça, ça craignait euh, et euh, là si tu veux je commence à me dire c'est pas un Jésus qu'il faut c'est cent mille Jésus qu'il faut il faut que j'arrive à trouver ceux qui comme moi ont envie de, de remplir la mission d'aider l'humanité à s'en sortir de se convaincre Jésus étant, étant lié à l'Esprit Saint, il peut être présent en chacun de nous et qu'il y a peut-être plusieurs Jésus vivant en même temps, parce que selon les, les lois, en tout cas bouddhiques, euh, un, un, un bodhisattva peut avoir plusieurs incarnations en même temps. C'est pas limité. Et je me suis dit, ben, soit, j'aurais qu'à dire. Euh, que Dieu en a suscité d'autres que moi. Et, et dans ma prière, j'ai commencé à dire des choses. Euh, j'ai commencé à dire, euh, je donne ma face pour la face de Dieu. Mais à d'autres moments, je disais aussi, euh, euh, illusion, tout n'est qu'illusion. Parce que j'étais euh, perdu dans tout, euh, tout ce réel que, que je ne comprenais pas. Que je ne comprenais pas. Euh, et puis, euh, il fallait gagner son, sa croûte à Annecy quand même pour manger. Alors... Euh, euh, je suis repassé, ça qui est fou, j'ai réussi à repasser euh, chez moi, sans que mes parents me grillent donc je suis remonté dans le nord, en région parisienne, pour aller chercher mon artbook, je suis reparti immédiatement sans qu'ils s'en rendent compte, et euh, quand je suis arrivé euh, à Annecy à nouveau, je présentais le artbook, et euh, j'avais mis une petite pancarte portrait fantasy, donc les gens voyaient ça, ça plaisait aux enfants. Ils voulaient voir l'enfant en lutin, en fée, en super-héros, etc. Tu vois, ce genre de truc. Donc, voilà ce que je leur proposais. Euh, donc, je passais beaucoup de temps à faire le portrait. Ça les embêtait, ils trouvaient ça toujours trop long. C'est long un portrait. Hein? Oui. Mmh. C'est long un portrait à bien faire. Mais euh, ça rémunérait. Je pouvais manger ma crêpe et, euh, et boire euh, un petit coca et acheter un paquet de cigarettes tous les jours grâce à ça. Parce que c'était la belle saison. Et puis euh, l'automne arrivant, il euh, fallait rentrer. Donc, euh, donc c'est là où en fait, euh, bah, je suis rentré définitivement. Et donc j'ai été placé dans cet hôpital. Et, euh, et en fait, il a fallu que je renie, cette, que je reconnaisse ça comme un délire, effectivement, plutôt que comme une réalité. Alors que pour moi, c'était déjà de l'existentialisme. Hein. Mais ça, c'est pas capable, pas un, un, un, un psychiatre ne l'entendait pas. Puis moi-même, j'étais un peu dans la confusion. Parce que je me disais, je dois donner des signes encore et encore pour que ça marche, quoi, pour que ça prenne. Euh, du coup, euh, je me suis arrêté à, à, à faire ça. Je me suis, mais j'ai quand même engrainé un mec avec moi. On, on s'échappait de temps en temps de ce qu'il restait ouvert au sto. On s'échappait de temps en temps de l'hosto pour aller se balader en ville. Et j'avais repéré la mosquée de la ville. Euh, et là, je lui expliquais expliqué deux, trois trucs sur ce que j'avais compris de l'islam. peu de temps après, il s'est converti. Il s'est même fait circoncire. là, j'ai fait « Waouh !» Moi, ça me faisait, ça faisait trop peur, la circoncision. Je disais pas « Non, jamais. Euh, » Le pacte d'Abraham, c'est avec même avec des pierres, selon Jésus, il peut faire des des fils d'Abraham, donc je pas besoin, je peux garder mon prépuce, ça va, c'est bon, ne touchez pas, il n'y a pas d'obligation, c'est écrit nulle part, bref, euh, donc, euh, de tout ça ressort que je suis considéré comme étant dans la catégorie des fous, et non plus dans la catégorie des ignorants, euh, dans le, les points de repère de la, de, de la foi, et puis euh, j'ai une autre vie après qui s'est reconstruite euh, dans la pauvreté parce que mon argent, la banque le gardait. Tous les mois, il fallait que je signe un papier pour obtenir une petite pension qui me permettait d'acheter à manger pour pouvoir tenir. Euh, C'est-à-dire je vivais avec 200 euros par mois. Et euh, tout le reste de mon salaire était retenu, était retenu par la banque pour, me remb... pour se rembourser, euh, vu que j'étais. Donc, euh, je fais des boulots de manutention, etc., pour, euh, pour faire tourner la machine. Ça finit par m'emmerder, je retourne faire des intérims, ça finit par m'emmerder, puis c'est à un tel point que euh, j'ai carrément été dégoûté, c'est même plus un burn j'ai carrément été dégoûté du travail et du monde du travail. Donc euh, c'est là où je suis allé demander remplir la, pour la première fois un dossier d'aide de la part de l'État et donc à partir de ce moment-là l'État est venu à mon secours. Non non mais je pense que c'est important de le dire je l'avais déjà dit il y a longtemps je m'en cache pas euh, mais la la façon dont ce genre de, de, de comment dire d'idées quoi de de conviction est, est considéré d'un point de vue purement rationnel par les scientifiques et les médecins ça ne peut pas passer c'est ce qu'on appelle le syndrome de jérusalem euh, donc euh, du coup ils ont cherché en, à en connaître un peu mieux euh, mais ils m'ont surtout euh, limité le mouvement euh, comme ils font toujours en fermant les étages fermant les chambres etc, etc. Euh, en 2003 quand je sors enfin de l'hôpital euh, Charcot, euh, j'apprends de mon père que pendant cette période-là, mon grand-père paternel est décédé. Je n'ai pas pu assister à ses funérailles. Euh, le fameux héros, aviateur, marchand d'armes et qui a fait la brole de guerre contre les nazis, tout en travaillant obligatoirement pour eux. Donc, il était parti. Et euh, ben, ça n'a pas duré très longtemps que après pendant toute cette période de galère, je trouve une colloque quelque part à trappe, grâce à un ami, d'un ami, euh, grâce à des activités qu'on avait ensemble, le jeu de rôle. Euh, et, euh, et donc, j'ai pu euh, louer un, une petite studette là, avec un lit en, en, en mezzanine. Euh, et, et voilà, et et je continuais le télémarketing et j'en pouvais plus. Donc, euh, voilà, en 2012, j'ai dit, allez, stop, j'arrête de travailler. Euh, Bienvenue, bien, salut. Ouais, c'est ouais, important de partager, Cristaline. Donc, voilà, 2012, je, suis, je deviens euh, protégé euh, par l'État. Euh, et... Donc, ça, ça se... Ça se... Ça se figure par... Euh, une hospitalisation assez rapide après que j'ai obtenu euh, ce statut parce que il y a eu tout ce barouf apocalyptique autour de 2012 et que si vous faites bien le calcul, en 2012, j'avais 33 ans. L'âge du Christ à la croix. Bon, donc du coup, je me, je me mettais moi-même en danger ouais, à croire toutes ces choses. Ma mère morte le jour de l'Assomption, euh, moi qui ai 33 ans en 2012, j aurais, j aurais euh, je paniquais. Que... Que, que ça t'a pas occupé, cette espèce d'habitude de, de, de, que tu as de faire des, des biais cognitifs, de voir des voilà. signes de partout, ça fait ouais. quand même partie de ce que tu es aussi maintenant. Oui, oui, oui. oui. Je, crois, euh, je crois à la magie de l'immanence. Ouais. L'âme agit. Ceci n'étant pas un débat, je resterai silencieuse. <rire> euh, donc, finalement, après, j'ai donc des, des aides, et je n'ai plus rien de spécial à faire. Donc je me consacre pleinement à mes passions. Au bout d'un moment, je me dis, mais ce projet que j'avais quand j'étais adolescent, de faire un jeu de rôle sur les mille et une nuits, qu'est-ce qu'il est devenu Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Il y a Capharnaum qui sort, qui est sur ce thème-là. Je regarde un peu le truc, je me dis, waouh, la mythologie est vachement complexe. Ça dépend des peuples, c'est un sacré méli-mélo et il faut arriver à se faire entendre euh, des personnes qui ont des origines différentes, des fois différentes, sous prétexte qu'ils ont la même marque. C'est-à-dire qu'ils sont élus par les mêmes forces. Et il faut qu'ils comprennent le background et, et on ne sait pas très bien où ça va. Euh, J'ai trouvé certaines idées du, du design du jeu très intéressantes, mais je n'étais pas satisfait complètement du truc. Et je me disais, bon, ils ont fait ce c'est pas pour autant qu'il pourrait pas y avoir d'autres jeux dans le Moyen-Orient. Et j'ai commencé à réfléchir comment faire pour faire ça de manière, on va dire, euh, en restant dans le droit chemin de, des bornes fixées par, euh, par la Houma. C'est-à-dire, euh, j'ai essayé de faire en sorte euh, que un musulman ne soit pas dérangé euh, et ne, se, ne considère pas qu'il y a euh, d'impureté dans, dans le fait d'agir à jouer à ce jeu-là. Donc j'ai bien balisé en fait le truc, notamment dans la mythologie. Alors tu dis que tu as réfléchi donc toi à, à, à créer ton propre jeu, c'est ça Et oui, je me suis dit, voilà, je vais créer mon jeu au début nuits. Mais j'ai besoin de mes, mes potes pour pouvoir travailler là-dessus. C'est ce que je croyais à l'époque. Bon, évidemment, ils n'avaient pas le temps. Ils préparaient leurs hautes études là, pour avoir des postes bien placés. Ils n'avaient pas le temps. Moi, j'en avais j'attendais, j'attendais, j'attendais. Après le 15 août de. Je sais plus quelle année, 2014, je ne sais plus. Euh, non, 2012. Je commence à écrire par moi-même euh, un roman d'abord. Le fameux roman. Glendaria, Soleil d'Ariman On voit pas. Euh, oh, C'est euh... normal, on est en différé. Ah, ouais, tu vois, là. Ah, okay. voilà, avec l'illustration de Julien Delval. Authentique. Euh, qui faisait donc euh, à peu près 180 pages, grosso modo. Euh, et euh, l'histoire euh, m'a permis de commencer à consolider une carte petit à petit. J'ai pu définir progressivement, avec plusieurs essais, la géographie de, de cet univers. Et là, je voyais que plus, plus le temps passait, plus mon projet prenait de l'épaisseur et qu'il me fallait aussi varier mes ressources, mes ressources, mes recherches, pour amener quelque chose qui, qui rappelle euh, des, des éléments culturels historiques importants dans le patrimoine des peuples. Euh, mais en les croisant, en les brassant, en les, en les cousinant, en quelque sorte. Euh, et donc j'ai été beaucoup inspiré par certaines lectures de, de poètes, d'historiens de, de, euh, arabes ou persan ou autre, sur l'histoire de l'Afrique de l'Ouest également, de l'Empire mandin. Là, j'avais des bouquins de ma mère dans ma bibliothèque qui parlaient de ce sujet, les empires noirs, donc j'ai pu étudier un petit peu ça. Et puis... Les mêmes livres que ma mère, d'ailleurs, ta mère a exactement pratiquement les mêmes livres que les titres de ma mère. Tout à fait. Et euh, donc on connaissait tout ça chez nous, en fait, euh, mmh. mais c'est juste les académiciens qui faisaient « Oui, mais non, enfin euh, bref, on connaît le, les sottises qu'ils ont mis sur le, le non-entrée dans l'histoire de l'Afrique avant euh, la colonisation, mmh. qui est une pure propagande ouais, euh, dégueulasse. Mmh. On ne va pas s'attarder là-dessus, tout le monde le sait très bien. Euh, » donc Jeu avance, en tout cas. Mon tu jeu commence, commence à, à avancer pouvoir, parce ouais. que, euh, une fois que j'ai la carte, je sais euh, comment je vais positionner les trous par rapport à, à, au texte que j'ai écrit. Et petit à petit, ça me permet de faire ce deux, une deuxième édition amplifiée avec une autre couverture euh, qui m'a été réalisée par une autre personne. Bon, elle a moins plu cette couverture en fait, mais elle, elle représente cette fois-ci. Le même personnage, euh, Arasil, là, je suis au bon endroit, là. Je quand il y a Lui, Arasil, qui est accompagné par Zana, euh, la femme, là, qui est euh, une bergère euh, de type Kabyle, on va dire. Et, euh, et c'est le moment où ils partent chercher euh, donc le celui qui va devenir le héros de la saga, en fait. Hein. Mais le but, c'est que le roman n'entame pas sur les aventures des joueurs. Il ne faut pas qu'il y ait d'interaction trop directe. Oui, parce que là, ce que tu précises, c'est que de ton roman, tu as continué à élaborer un jeu. Alors, c'est un, un jeu de plateau C'est tout. C'est un jeu d'abord sur table, mmh. avec des fiches de personnages, des crayons et des dés, d'abord. Et ensuite, euh, on peut faire une gestion euh, logistique des tribus et de leurs propriétés puisque ce sont des seigneurs de tribu, et donc de, ensemble ils forment un conseil de clan. c'est la structure arabe classique. Parce que si on parle de ça, là, on n'y digresse pas par rapport à tout ce que tu voulais euh, raconter de, de ton parcours. Alors, maintenant, là, et je suis sur le jeu, c'est vrai. Enfin, tout ça pour dire, j'ai travaillé sur tous les aspects, la statistique, euh, euh, l'organisation sociale, ouais. les hiérarchies, euh, euh, les, les populations... Euh, les formes de magie, ça j'ai eu beaucoup de mal, mmh. mais euh, j'ai été aidé à ce moment-là par Irrel, d'Axolot, daxolot j'arriverai pas à le dire, euh, qui a qui a donc mais qui m'a aidé à, qui m'a poussé à écrire enfin ces sortilèges parce que je je, je testais mais je leur ai, je les faisais jouer sans sort parce que je les avais pas écrit mmh. suffisamment, j'avais pas développé le détail. Là c'était <coughs> plus du play après, c'était on est passé à la phase bêta. De toute façon, là, on est à peu près en 2014, ouais. de 2014 jusqu'à avant-hier, euh, c'était sur ce projet-là, donc on ah, est dans le sujet. Je, hein. je continuerai à le porter toute ma vie parce que je fais en compte en faire des, des produits dérivés et au moins trois éditions, donc euh, voilà, c'est du lourd. donc euh, que Dieu me prenne vie. Si je... C'est c'est trop tôt pour ne parler du, du, jeu, du nom du jeu, là, parce que tu l'as passé. Alors, c'est Grandaria, Seigneur des Arcanes, et en anglais, Grandaria Arcanas Lords. Vous pouvez trouver ça sur Internet, si vous êtes rôliste. Euh... Ouais, peut-être mettre le lien sous ta vidéo. Je mettrai le lien de que vous allez trouver dessus, ah, parce que euh, je ne peux pas vous donner un lien direct euh, mmh. du site, ça va planter. Mmh. On va vous demander un compte euh, WordPress si vous voulez ouvrir l'accès. Alors toi, principalement, en dehors du de fait d'être concepteur euh, du jeu, totalement, hein, puisque tu as, mmh. bah, as l'exclusivité de, de pratiquement tout ce que tu crées, euh, tu es aussi meneur de jeu, ce qu'on appelle la musique, Bien sûr. on termine des parties, alors moi, tu es celle qui ne sait pas, mais euh, <rire> forcément j'étais déjà vu et entendu animer des parties qui me de l'enthousiasme quand même hein mmh. ouais. Une très grande passion pour, euh, pour le jeu de rôle, surtout les jeux de rôle où il y a beaucoup euh, à explorer, où il y a beaucoup de possibilités, ouais. où on peut apprendre des choses merveilleuses et terribles. C'est un, un voyage complet quoi, j'ai ouais. vu et témoin il y a très peu de temps de l'enthousiasme que de, de les joueurs avaient de, de se retrouver là, voilà. à ta table. Oui, ouais. ça leur a manqué. Ah oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué, j'étais blessé de la jambe, bon du genou. Euh, donc, euh, qu'est-ce que je veux dire Voilà, donc les retrouvailles se sont faites, on, a, on, va, on va reprendre les replays. Qu'est-ce que je peux vous dire On, on m'a donné différents diagnostics, et j'ai découvert grâce à ça que les phénomènes qui me concernent, qui se sont développés à la suite des prises de neuroleptiques, de... de du début de mon traitement à Annecy euh, où j'ai été immédiatement en, en sevrage et donc euh, pas les pieds sur terre euh, ça a commencé à être des des des des, des stigmates quoi c'est-à-dire euh, sensation de piqûre sensation de brûlure mmh. sensation de liquidité de froid liquide euh, des choses étranges qui m'arrivaient euh, un jour j'ai vu un craquement sombre dans la matière de l'air au milieu de l'air comme si euh, on avait j'avais ouvert une brèche dans le multivers j'ai pas compris ce que c'était un, un truc qui fait crac comme ça dans en, en, dans un, en noir total la, la nuit noire j'ai pas jamais compris ce que c'était après c'était euh, mon cerveau qui l'a créé mais bon c'est un peu commun aux personnes qui ont pris des substances et qui ont après un cerveau qui a, qui a tendance à dysfonctionner un peu après on peut interpréter ça aussi autrement mais voilà, c'est peut-être pas, peut pas le sujet, je ne sais pas. De, de... Bah, il s'agit de parler de moi, donc euh, ouais. pour, vous, pour, tout, euh, pour, pour en finir là-dessus. Euh, Mais t'en es où maintenant bah, J'en suis où je suis, en train de, je suis en phase de, de stabilisation en fait. Ouais. Mais... Non, je te parlais de, de ton projet, non Tu veux parler ah, un peu juste que tu, de, de, de, de, de ta... Mon projet, vous allez voir sur la chaîne de DS Games, il mmh. y a une vidéo qui a été faite récemment où on voit les graphismes qui sont prévus pour le, le jeu. Et là, je vais mettre un lien sous la vidéo. Là. <rire> vous, là, vous allez ouais, les voir. Bah, C'est beaucoup déchirer. de travail, oui. Je peux y passer des journées entières pour obtenir le dessin qu'il faut. Quoi. Euh, ouais, enfin, voilà. ouais. Mais j'ai aussi à écrire, parce qu'il va falloir faire la troisième édition avec des nouveaux chapitres et faire le, en sorte que ce soit encore plus beau. Et ça, c'est un sacré défi pour moi. C'est de reprendre, parce qu'il y a un chapitre disparu. Et oui, il ne faut pas retrouvé. Ouais. Et oui, ouais, il n'est même pas dans cette version-là et qui n'est pas dans les fichiers, son nom, nom d'ordinateur. On n'a peut-être pas, peut pas encore suffisamment cherché. Peut-être qu'on a un, des mots-clés qui n'ont pas été identifiés. Ouais, ouais, ouais, on a identifié. cherché j'ai regardé à peu près toutes les versions de mon manuscrit et j'ai pas trouvé une seule fois cette mmh. scène et c'est une scène clé oh. bon donc du coup il va falloir préparer ça euh... au autant que possible salut Cristaline, bonjour à toi Espèce sympa euh... de partage de mon merci à mon honneur et pour vous deux merci c'est gentil plein d'émotiques de mignonnes. Mmh. Euh... Donc, euh, ben bah voilà, euh, quelqu'un qui, qui souffre d'un handicap, qui s'est développé à la suite euh, d'une vie qui n'est pas facile, tous ceux qui vivent dans la rue, euh, pètent les plombs. Et puis de prise de substance, prise souvent de chez les personnes prédisposées, à de un de élément substance. déclencheur, malheureusement, c'est assez fréquent. Prise de substance, ouais. SDF, ouais. et c'est là où je vous disais, hier, il y a eu un miracle, je ne connaissais pas, ma mère ouais. est morte, Donc, quand j'avais 14 ans, et grâce à ça, j'ai hérité de la maison. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai un appartement, j'ai un chez-moi. Je peux vivre de manière autonome. Sinon, je serais certainement dans un foyer. Grâce à Dieu, euh, elle m'a protégé. Le, le destin a fait que euh, son décès a été une bénédiction pour moi au final ça a été difficile d'admettre ça et de gérer ça psychologiquement mais je me suis dit euh, bah, c'est un ordre des choses malheureusement voilà. même, mais de là à penser que ça a été voulu ou que ce soit quelque chose qui, qui vienne pour te protéger Dieu seul le sait c'est dans l'ordre des choses dans Dieu, Dieu seul le sait de... je sais pas voilà. je sais pas mais en tout cas euh, en tout cas aujourd'hui j'ai un chez moi j'ai une chérie ah bon oui. tu, me la présentes tu veux me euh, la Non, Tu veux bien ah. avec D'accord. Non, regarde, regarde la ah, elle a une bien. fleur dans les cheveux que je lui ai <rire> offert. Une, une rose sauvage que je suis allée cueillir sur un buisson. Et ça lui va très très bien. Mm. Une petite note colorée. Euh, donc euh, ouais, et du coup, euh, ouais, qu'est-ce que je peux raconter encore moi ben, le Covid, notre non, rencontre Non, non, non bah, ça, Notre personnel. rencontre, euh, de toute façon, non. On sait euh, qu'on est un couple très atypique et qu'on euh, ouais. vit, euh, vit des choses euh, merveilleuses euh, et parfois très difficiles, mais qu'on euh, a suffisamment de ressources. Et même si d'autres ne comprennent pas, et je le dis à dessein, euh, la vie ne se limite pas à à gérer une gestion de problèmes ou savourer euh, de bonheur euh, ça va bien au-delà tu vois ça va bien au-delà bon ben, je crois qu'on en a fini avec l'itinéraire d'un turbo bariolé. d'un cardio carboné d'un turbo d'un Ouais, euh, je ne sais pas si euh, là tu, tu vas upload, tu mettre le lien de la vidéo que tu as fait pour euh, présenter les illustrations. Mmh. Et, euh... ouais, ouais, oui, voilà. oui je, vais une, je vais vous mettre dans le lien sous la vidéo. Re revenez dans 5 minutes quand on aura bien vérifié la vidéo. Euh, on va rajouter un lien sous, en dessous euh, qui concerne. Euh, donc, revenez dans 5 minutes qui concerne. Euh, donc le art station là où va être où sont présentés les premiers les premiers graphiques du artwork de Grandaria euh, Seigneur des Arcanes et ouais, vous allez voir ouais. le travail de peinture magnifique que nous avons réalisé. Ben non, parce que moi j'interviens sur les retouches. Ouais, mais faut pas trop en dire. Non j'en dirai pas plus. Voilà. Mais bon c'est beaucoup de travail. Ouais et puis euh, et puis euh, ben c'est bien d'être auto entrepreneur. C'est accessible même à des personnes euh, qui sont dépendantes euh, de l'administration française. Euh, donc euh, Après, il faut trouver des débouchés, mais ça, c'est une autre affaire. Pour l'instant, euh, ah. ce qu'il y a, c'est que je, je, je prends plaisir à masteriser des gens euh, sur Discord. Oui. Et si vous avez envie de participer à une partie de Sédure des Arcanes, bah, vous postulez en contactant sur, euh, sur, euh, sur Discord. Vous avez euh, déjà le lien vers euh, la communauté euh, qu'on a créée. Et puis à partir de là, vous me dites, voilà, j'aimerais bien faire partie bah, le de... Le nom de la communauté Non, tu te rappelles, on avait fait une première communauté euh, autour de l'histoire et de conscience. Ah, moi je suis je ne suis pas là-dessus. Euh... C'était pour parler spiritualité tout ça, c'était oui, l'alliance oui. des trois modes de pensée euh, contre oui, les deux autres. Je pense pas y être, mais je me rappelle pas en fait. Ça remonte certainement à, quelques, à au moins deux ans. Voilà, bah, ça remonte à avant mon hospitalisation de l'été de l'année dernière. D'accord. Euh, pas cet oui. été là, je suis devant. Oui. Euh, j'ai donc pour foirer les étés, moi. Enfin, bref. Oui, oui, oui, oui. oui, oui. <rire> J'avoue que bon, bref, ce euh, dernier, moi, j'ai pas foiré le mien. Ce fut euh, difficile euh, de, de savoir que, voilà, on avait encore euh, ça à vivre. Euh, mais bon, moi, j'ai décidé de, de vivre euh, pleinement cet été pour, euh, pour garder euh, tout, toute la force dont j'avais besoin. Mmh. Donc, euh, voilà, j'ai fait quelques vidéos sur ma chaîne. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Ah ben, j'ai remis, remis Sylvie Coccinelle <rire> la dernière fois. Tu m'as énervé, donc j'ai en, en enlevé ton nom et on va, on va le remettre. Mais ça, c'est si bien, Fabien, il ne faut, faut pas chercher. On n'arrête pas, c'est euh, « Aime-moi, aime, aime je te fuis euh... ah, si Fuis-moi, je te fuis. Fuis-moi, je te fuis. fuis, -moi, je te fuis. Ouais, après, il faut arrêter un petit passage là quand même, il faut qu'on grandisse. Hein, ouais, on a dit que vous allez grandir. Ouais, ouais et euh, ouais, donc là j'ai fait quelques vidéos euh, sur cette chaîne et puis euh, bah, j'ai le projet d'en faire encore d'autres et qu'on puisse trouver le temps parce que voilà le et temps oui. c'est difficile pour pouvoir aller voir des lieux mystérieux parce que j'aime bien euh, orienter ma chaîne sur euh, tu, tu permets d'en parler un peu il y a 31 abonnés <rire> je crois sur, euh, sur des thèmes, des thématiques mystérieuses donc euh, là j'ai deux vidéos qui me tiennent particulièrement à cœur c'est que j'ai vais peut-être sur Versailles qui, qui est euh, techniquement euh, pas trop mal, quoi je ne suis pas non plus encore une experte en montage. Et puis celle sur Vézelay aussi, qui, qui est aussi emprunt de mystère. La vidéo, j'ai voulu retracer dans cette vidéo le, le sentiment de, de, de, de, de bizarrerie que j'ai à chaque fois que je visite ce lieu, qui est très pesant, euh, tr empreint d'une religiosité euh, très forte, et je, je sais que ce lieu est est connu à travers le monde entier, et en plus il, y a, il est actif, c'est-à-dire mmh. qu'il y a encore des prêtres qui, ouais. qui officent, euh, etc. Et, des reliques dans ouais. Et hein. en fait, cette, cette vidéo, j'ai l'impression, enfin je pense que tu l'as vue, elle, euh, elle, elle fait bien ressortir ce côté un peu, euh, un peu lourd, un peu… Mais en euh, même temps peu... très opalant, très… Euh... Ah oui, oui, oui, les, les lumières, euh, j'ai mis ouais. deux heures et demie à prendre toutes les photos, ouais. euh, les lumières sont magnifiques. Ouais, c'est une blancheur. Je, je clôt, hein, le but n'étant pas. Euh, mais aller sur la chaîne de faire, de Sylvie. Euh, En sorte que je sois très visible sur YouTube, mais c'est un partage. Profitez-en. Voilà, voilà c'est un partage. Et euh, moi, en tout cas, ça m'a plu. je euh, si viennent beaucoup faire des documentaires photos euh, ou faire des photos tout court. Euh, je me suis initiée au montage cette année, ouais. cet été, tout du moins. Ouais. Bon, je. J'aimerais progresser encore parce que voilà, cette application que, que j'utilise n'offre euh, pas autant de possibilités que je voudrais. Mais bon. Donc voilà, et euh, pour mettre tout le monde échec et mat, parce que c'est la guerre des égaux entre les communautés, moi j'ai décidé de faire partie d'une communauté qui n'existe plus, les néo <rire> Voilà, on est des extraterrestres, bah, écoute... on met tout le monde d'accord puisqu'on est des... Puisqu'on fait le tri euh, à notre façon. Bah, moi, le tri, il est vite fait. Euh, je vois bien que euh, sur beaucoup de chaînes, on a ce qu'on appelle le YouTube Game. Moi, personnellement, j'ai toujours eu la même ligne de conduite. Je ne rentrerai jamais dans aucun game. Jamais, jamais, jamais. Donc, on a essayé de m'entraîner, on a essayé de me faire prendre parti. Euh, je ne suis pas là pour ça. Donc, je peux entendre les difficultés et encore d'une oreille, mais je refuserai toujours de rentrer dans, dans ces vilains jeux. Mmh. Toujours. Mmh. Alors. Voilà, ben on espère que cette émission vous a plu, et puis à très bientôt sur Histoire et Conscience avec le druide Fabio et Sylvie Coccinelle. Ciao à vous.